à partir de 20 h Mais avant, dans la journée, personne ne sort sauf pour aller faire les courses les, les plus urgentes. Devant moi, le téléviseur est là. Je regarde France 24. J'ai piqué de mes amis, des autres humains qui sont en Italie, en France, partout dans le monde. C'est désolant. On peut que prier Dieu. Le confinement est vraiment dur. Pas de travail, pas de courses, pas de rencontres avec les amis. Mais heureusement, mon ami Cyril a travers le privé. Vétua qui essaie de nous occuper à travers cela. Partageons, partageons encore pour sauver notre univers. Au confin de mon confinement, je suis Papis Kamara. Je suis en train de me confiner à la maison avec euh, ma famille. Et ça m'apprend la vie, comment se passe la vie. De savoir que ce qui se passe là, le bon Dieu qui a fait que ça, ça se passe comme ça. Donc euh, ce que nous devons faire, c'est de prier, de demander au bon Dieu de nous soulever ce poids. Ça me permet d'être avec ma famille. Le matin, je me lève, je prie. Ensuite, je passe la journée avec ma famille. Je me prépare. Comme je suis un enseignant, je prépare quelques fiches. Ensuite, à partir de 11h, je passe un peu de temps pour dormir, me reposer. Et après le déjeuner, le soir à 17h, je me lève pour faire du sport. Pour enlever le stress la nuit. si avec ma famille, je prépare du thé, boire, jouer, un jeu de football, bon, pour passer de bon temps et ensuite aller dormir. Au confin de mon confinement, je m'appelle Abdou, je suis de Bourg, du Sénégal. J'ai pensé au réchauffement climatique et à la réduction des gaz à effet de serre. Les usines ne fonctionnent plus ou fonctionnent en mi-temps. Les avions ne volent plus, ou volent par contre-gouttes. Les vagues de chaleur dont on était confrontés diminuent. Les bruits de la ville de Mbou diminuent. Et la fraîcheur nous revient et nous envahit. Et les glaciers ont cessé de fondre. La planète s'auto-équilibre ou s'équilibre. Nous devrions avoir tous les ans deux mois de confinement sans corona. Au confins de mon confinement, Charlie Kamara, Sénégal, état d'urgence. Covid-19, coronavirus. Un petit machin minuscule, invisible, a su faire trembler le monde en un laps de temps. Il a su nous rendre trop vulnérables. Ce petit machin a su nous rapprocher en nous donnant cette leçon de vie. Qu'il n'y a pas de différence entre riches et pauvre. Seule la solidarité, l'amour et le respect de son prochain sont importants. Pour le bon vivre ensemble. Et à partir de ce moment, partageons toutes nos joies, nos peines, nos angoisses, nos souffrances, nos richesses spirituelles comme matérielles. Ainsi, la vie sera meilleure. Merci.